Chers collègues, bonjour. Au sommaire de l'actualité de l'Essonne et du pays dans l'éducation nationale, deux caméras cachées sur les réalités de la rentrée 2019, une solution sur les salaires en berne, un message du ministère. Tout de suite, notre caméra cachée dans une salle de classe. Bien, bonjour, jeunes gens. Euh, là, on attend les stylos. On n'a pas de stylos pour commencer le cours. Euh, en attendant. Bon, Abdel et Julie! Ça suffit, je vous ai donné ma chaise, maintenant vous la partagez, et vous faites pas l'histoire Entrez Oui, c'est le matériel pédagogique. Ah, les stylos Des drapeaux français bah, C'est ce qu'on a reçu pour cette année hein. Et euh, les stylos, les craies, le vidéoprojecteur... Tout ci il faudra voir l'année prochaine L'année prochaine... Bon, bah, en attendant, on a toujours la Marseillaise au mur. Et ben bah voilà Un reportage Sud Éducation. Pour comprendre cette situation, nous sommes allés au ministère, incognito. Chef, chef, les profs sont encore pas contents. Qu'est-ce qu'il y a encore Eh ben, ils ont des revendications. Euh, ils disent que leur salaire est toujours ridicule, euh, qu'il y a trop d'élèves par Oui, mais oui, bon, on n'a pas toute la soirée. Écoutez, euh, un homme d'expérience comme moi a toujours une idée sous le coude. Alors, euh, imaginez, dans toutes les classes, un drapeau français. Et les paroles de la Marseillaise. Et aussi, un poster du président de la République, plastifié Berthier. Ça aurait de la gueule, ça, non Oh oui, chef On devrait faire ça ici aussi Ça nous donnerait du cœur à l'ouvrage Vous, au mon petit Berthier, vous savez reconnaître le talent quand vous le voyez. Un reportage, Sud Éducation. Tout de suite, une page de réclame. Avant, j'avais des problèmes de pouvoir d'achat. J'avais perdu confiance dans l'éducation et je voyais mes conditions de travail décliner. Mais maintenant, j'ai découvert l'enduit École de la Confiance. Grâce à lui, je rebouche la fracture sociale, les fissures dans ma salle et plus encore, les trous dans mon budget. Grâce à la deuxième heure superposée, je peux enfin payer l'essence pour venir travailler. Deuxième HSA dans la limite des dotations horaires de l'établissement se garantit de maintien des postes. Courts clé épuisement, burn-out, prendre des heures sup comporte des risques. Pour arrêter, appeler celui d'éducation. Pour finir ce journal, un message du ministère. Madame, Monsieur, la confiance, c'est avant tout la cohésion autour des valeurs de notre République. C'est pourquoi j'ai voulu que les valeurs de notre République soient rappelées sur les murs de chaque salle de classe. La confiance, c'est ce morceau de bande adhésive. Merci d'avoir suivi ce journal, à bientôt et syndiquez-vous